Aussi loin que je me souviens de mon enfance, j'ai toujours aimé les cabanes. Des cabanes au-dessus de la terre, moitié enterrées ou complètement enterrées. Un point commun avec toutes ces cabanes, le contact assez minéral du sol, entouré de végétal, avec une odeur de champignons, de terre, de bois mort. Ça, ça me parle énormément. Qui dit cabane dans les bois, dit aussi veillée nocturne, avec un moment, un point lumineux, que ce soit une bougie ou une lampe à pétrole, euh, avec le regret que ça se consomme, ça se consomme et il faut toujours réapprovisionner. Ce n'est pas, entre guillemets, éternel et ça c'est dommage. Puis j'ai grandi, j'ai oublié les cabanes parce que je suis allé habiter en ville, en immeuble et puis après en maison. Et un jour, pour mes 40 ans, bah, ça remonte un petit peu, j'ai reçu ce power euh, qui est sympa. C'est une pile équipée d'un panneau solaire pour recharger les téléphones portables. Mais j'en ai découvert une autre application parce que dessus on peut mettre une multitude d'ampoules différentes en 5 volts. Voilà, ça s'éclaire. Et j'en ai découvert d'autres aussi avec un bout de fil. Tout aussi sympa. Voilà. Du coup, je me suis amusé plusieurs soirs de suite à éteindre toutes les lumières de la maison et me balader avec ma lampe de poche avec des multi ampoules comme ceci. Et à me croire dans une grande cabane. Je trouvais fascinant qu'on puisse tous les soirs s'éclairer, euh, une heure, deux heures, trois heures, et tous les jours en le mettant devant la fenêtre le recharger parce qu'il y a un panneau solaire sans, sans fin possible à part à la fin de l'électronique, de la batterie ou du panneau solaire, mais c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain euh, qu'une bougie qui se consume. et quand elle est consommée, ben, il faut en racheter une autre. Le souci c'est que cet appareil coûtait assez cher à l'époque, aujourd'hui ça coûte plus qu'une quinzaine d'euros, mais quand on voit ce qu'il y a, il y a un panneau solaire qui fait 1 watt, euh, oups <rire> il faut vraiment beaucoup le mettre au soleil et, et sous couvert nuageux, ça ne charge pas très bien, la batterie finalement n'est pas terrible, elle ne fait que 10 watts, donc elle peut alimenter une ampoule comme ça pendant 3-4 heures maximum, et puis surtout il y a de l'électronique que je ne gère pas, absolument pas, et si à un moment ça tombe dans l'eau ou ça se dégrade, je ne pas comment le faire. Donc j'ai eu envie de me faire ce que j'appelle une boîte à piles, ce genre d'objet, mais en beaucoup plus gros, pour que ma maison devienne une cabane. Le plus facile a été l'électronique, c'est des modules de charge BMS, un S, du coup il y a un pôle plus, un pôle moins de la batterie, B B plus et puis après on voit qu'on peut charger au milieu, décharger sur les côtés euh, et puis il y a un petit bouton poussoir et quand on appuie dessus, on a le niveau de charge 25, 50, 75, 100 ça c'est très facile à trouver. Pour ce qui est des batteries, des piles, des accumulateurs d'énergie il existait du lithium, beaucoup beaucoup de lithium dans nos batteries d'ordinateur et quand on les récupère parce que, soi-disant, elles sont HS, quand on les ouvre, on récupère plein de piles. On peut les tester grâce à un petit appareil comme ceci. Là, c'est le Opus BTC 3100. J'en ai déjà longuement parlé dans une vidéo qui va s'afficher là-haut. <rire> Pour assembler ces piles sur ce module de charge, j'aurais pu les souder, mais en les soudant, on s'empêche la possibilité plus tard de pouvoir les retester une à une, ou les démonter, enlever une qui serait défaillante, parce que souder c'est compliqué de dessouder. Et c'est ce problème là qui m'a retardé un petit peu dans ce projet. Jusqu'à ce que je découvre <rire> cette boîte à piles. C'est une boîte dans faite pour les 18650 dans laquelle on peut poser directement hop, comme ceci, les piles lithium très facilement, voilà. et après on soude l'arrière, tous les mois ensemble sur le module B- et tous les plus sur le module B+. Alors c'est très sympa, ça fait penser un petit peu à, à la lampe de poche peut-être de Mad Max, euh, le souci c'est que si, comme les fils sont à découvert, si on pose ça sur une surface métallique, on fait un court-circuit, les piles s'échauffent, c'est un petit peu dangereux et on sait pas trop comment le manipuler ou le tenir avec les doigts, du coup je me suis dit il faut que je fasse une coque pour mettre tout ça proprement. J'ai donc dessiné une boîte sur le logiciel Onshape, puis j'ai préparé l'impression sur un autre logiciel qui s'appelle Cura. Et j'ai lancé mon imprimante Dagoma, qui consomme suffisamment peu pour être alimentée avec un petit onduleur de 120 volts, branché sur une batterie de voiture, elle-même rechargée par un panneau solaire. Yes Le souci avec cette petite lampe de poche, c'est que chaque fois qu'on veut l'éteindre, il faut enlever l'ampoule. Et après, est-ce qu'on la paume, la perle, les gars, on ne sait pas où la retrouver, on ne sait pas où la mettre non plus. Quand on veut déplacer la boîte à piles, du coup, j'ai redessiné une boîte dans laquelle j'ai intégré une ampoule. Cette fois-ci, c'était une ampoule en 12 volts parce qu'elle coûtait beaucoup moins cher qu'en 5 volts. Par contre, j'ai rajouté un tout petit module Boost, un module qui, passe, qui prend les 5 volts en sortie USB et qui les booste à 12 volts pour cette ampoule <rire> sympathique. Il a grillé le truc là La pile elle est chaude là Punaise, j'ai fait un court circuit là non, ça... Oh c'est nul ça La pile elle a chauffé, elle est en court circuit complètement Aïe aïe aïe Allez D'abord sur le plus, et après je pousse, et là on voit que ça indique 4 barres. Et si j'appuie sur le on, yes, ça marche y a une super lumière. Ça fonctionne comme ça. Alors c'est très sympa, c'est juste que comme c'est de la LED, c'est assez éblouissant, donc c'est pas très agréable. Du coup j'ai réimprimé la même chose, et au lieu de faire un trou, j'ai imprimé en beaucoup plus fin, comme une membrane. Du coup quand on l'allume, euh, bon, on voit peut-être pas autant, mais ça éclaire très bien, c'est plus chaleureux comme lumière et c'est plus sympa et on, on a moins peur de mettre les doigts sur l'ampoule parce qu'elle est cachée derrière euh, une couche très fine euh, d'impression euh, 3D. Bah, en fait il a déjà ce qu'il a déjà suffisamment de sur lui. Bien évidemment, pour recharger cette boîte à piles lampe de poche, j'ai trouvé un panneau solaire 10 watts, 20 watts. Celui-là, c'est un 50 watts, jusqu'à 22 volts. En le mettant sur un euh, adaptateur allume-cigare USB, c'était le sujet de la vidéo précédente, on peut charger ce module directement. Et ça, c'est super cool, même quand il y a des nuages. J'étais hyper hyper fier de ma boîte à piles jusqu'à ce que je découvre que pour 5 euros il existait ce genre de boîte tout fait où on peut mettre jusqu'à 7 piles à l'intérieur avec des petits ressorts, ça indique la charge euh, en pourcentage, il y a même une petite lumière devant, bref je me suis dit c'est pas de bol, j'ai beaucoup bossé pour rien, ben, je ne me suis pas démonté, j'ai assemblé 16 piles l'une sur l'autre, ce qui nous donne l'équivalent à peu près de 100 watts-heure. En stockage que j'ai mis dans une grosse boîte que j'ai pu customiser avec des écritures comme j'ai voulu voilà et surtout il y a un interrupteur avec une sortie en 12 volts et là quand on éclaire ça marche vraiment bien donc l'ampoule sera plutôt en fixe pour s'éclairer par le dessus c'est plus pratique et surtout on peut recharger cet ensemble avec un panneau solaire de 50 à 100 watts les jours de l'année pour avoir au moins 5, 6, 7 heures minimum d'ampoule tous les jours de l'année. Donc premier objectif, recharger un téléphone portable avec un panneau solaire 365 jours par an. Maintenant c'est le portable plus une ampoule. Euh, prochain objectif, euh, un ordinateur une paire d'heures par jour. Hein Qu'est ce que vous en pensez Allez, à bientôt pour de nouvelles histoires. Bye.